Vous êtes nombreux c'est ça fait euh, vraiment plaisir qu'il y ait tant de gens qui soient intéressés par le sujet on va commencer alors je m'appelle Soraya Fetti et je suis chargée de campagne France pour l'ONG 350.org avec entre autres mes collègues présents euh, lors de ce webinaire Isabelle Léritier Katia Georges et Alban Grodidier, nous travaillons à la protection de l'environnement et la lutte contre les énergies fossiles à travers des campagnes et actions centrées sur la finance fossile, dont nous reparlerons au cours de ce webinaire. Également à l'organisation Justine Ripoll, chargée de campagne pour Notre Affaire à tous. Nous allons aujourd'hui clôturer la semaine d'action Collapse Total, qui est portée par les 200 organisations ayant signé l'accord de Glasgow et qui agissent contre les abus de Total à travers le monde. Ce webinaire est également organisé dans le cadre de notre campagne Totalement, lancée en partenariat avec Notre Affaire à tous le 20 octobre dernier, afin de mettre en lumière les agissements climaticides de Total, ainsi que pour dénoncer et déjouer les stratégies de désinformation et de greenwashing de la multinationale en France. Ce webinaire se présente donc comme une introduction à différentes thématiques liées à Total, qui ont tout en commun de s'inscrire dans celle principale et que nous dénonçons ici, de l'impérialisme de Total. On entend ici impérialisme comme étant un phénomène ou une doctrine d'expansion et de domination collective ou individuelle, peut-être économique, militaire, politique ou encore culturel. Historiquement, l'impérialisme désigne notamment la politique d'expansion militaire des États européens à travers la conquête coloniale. En l'espèce, nous aborderons la démarche d'expansion économique, militaire et même politique de Total avec le soutien français, et de leur domination collective des populations de pays où la multinationale opère. La géopolitique du pétrole français n'est pas un acte récent. Total reste aujourd'hui la première dotation du CAC 40, ainsi qu'un pilier historique de l'impérialisme français. L'ancêtre de Total, à l'époque nommé Compagnie française des pétroles, fut créé par l'État français dans un but clair d'accaparement et d'exploitation des ressources gazières et pétrolières dans le monde, pour le compte de l'État et des banques françaises. En abordant ce sujet et pour citer notre premier intervenant, nous souhaitons dénoncer les pratiques de Total visant à comploter, coloniser, conquérir, asservir et régir. En montrant Total comme l'entreprise criminelle qu'elle est réellement, nous voulons montrer le problème global que représente la multinationale et dénoncer l'ampleur des violations qu'elle inflige aux populations dites du Sud, qu'il s'agisse de violations de l'environnement, des droits humains ou de la souveraineté de leurs États. Nous voulons aussi faire le lien entre différentes actions et campagnes menées en France contre les abus de la multinationale et vous permettre de tout à la fois vous informer sur les différentes violations perpétrées par Total et de vous outiller pour les combattre. Les interventions de nos panélistes étant nombreuses, nous limitons les présentations à une dizaine de minutes. Nous aurons deux sessions de questions et réponses qui dureront entre 5 et 10 minutes chacune. Nous avons dû adapter le format de notre webinaire, l'intérêt sur le sujet porté ayant été très important. Pour des questions qui ne seront pas dites à l'oral, on vous redirigera vers les panélistes et les pages de leurs organisations. Pour plus de fluidité aussi, n'hésitez pas à poster vos questions au fur et à mesure dans le chat. Mes collègues s'occuperont de les réunir. Vers la fin du webinaire... Nous vous diviserons en plusieurs groupes afin que moi-même et mes collègues puissions vous présenter les différents moyens d'action que vous pouvez entreprendre pour lutter contre les abus de total. Et cette liste n'étant pas exhaustive, n'hésitez pas à nous contacter à la fin du webinaire afin que nous puissions ajouter d'autres appels à l'action et les partager auprès de nos participants avec l'enregistrement du webinaire ainsi qu'une bibliographie sur les sujets abordés. Je vous mets maintenant dans le chat le déroulé du webinaire. Et vous pouvez également le voir sur votre écran. Voilà. Je fais un point technique et on va pouvoir commencer euh, sur le reste du déroulé. Alors, notre premier intervenant est Alain Deneau, directeur du programme au Collège International de Philosophie et auteur, entre autres, des ouvrages « De quoi total est-elle la somme ?» et « Le totalitarisme pervers ». Monsieur Deneau n'ayant pas pu être présent avec nous ce soir, il a pris le temps de nous enregistrer sa présentation, euh, que je vais maintenant vous diffuser. Dans son enregistrement… Monsieur Denot va nous présenter comment les multinationales comme pouvoir politique privé, Total y compris, sont devenues des autorités souveraines capables de rivaliser avec des États et de générer un nouveau rapport à la loi. Les multinationales aujourd'hui, telles que Total, mais aussi Monsanto, mais aussi Microsoft, mais aussi toutes celles qu'on connaît, sont en mesure au fond, de, de, de s'imposer politiquement sur un mode souverain, c'est-à-dire en façonnant le monde, en contribuant à le façonner, même si ce n'est pas sur une forme absolue. Il reste qu'il y a là des acteurs suffisamment puissants pour qu'on les reconnaisse comme souverains, au sens où leurs décisions, leurs délibérations euh, provoquent dans l'histoire euh, une euh, définition du monde. Qui, euh, nous est collectivement contraignante. Bon, ce sont donc des décideurs. Et euh, s'il est euh, indispensable et impératif euh, d'étudier ces pouvoirs privés là, que sont les multinationales dans le domaine de l'industrie et euh, dans le secteur financier, euh, c'est parce que leur rapport au droit et à l'exercice du pouvoir est spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bon, euh, bon, emprunter les catégories d'analyse auquel nous recourons d'ordinaire pour penser le pouvoir public, hein, les États, les institutions internationales, et les transposer hein, comme telles hein, sur ces souverainetés privées que constituent les multinationales. Les multinationales ont un rapport spécifique aux droits et au pouvoir. La multinationale c'est se jouer de la loi. Pourquoi ben, Une des raisons, c'est qu'elle est, comme son nom l'indique, multinationale. C'est-à-dire qu'elle elle n'existe pas comme un, un particulier euh, dans une législation spécifique et en étant euh, soumise à elle. Elle existe euh, à la manière du personnage de Passe-Muraille de Marcel Aimé. Là de tous les côtés des frontières, et elle peut donc jouer des régimes de loi et euh, bon, euh, euh, mener des opérations dans les cadres législatifs qui euh, la favorisent. Donc elle est toujours à même de disposer au fond d'une de, de, offre législative à la carte. Et de plaider ensuite la légalité de Dire bon, voilà moi je respecte la loi en toutes circonstances je respecte scrupuleusement le droit fiscal des bermudes je respecte scrupuleusement euh les lois sur les droits de la personne en Arabie Saoudite ou au Myanmar. Euh, je respecte je veux dire, les, les règles en matière d'anticorruption au Congo-Brazzaville. Euh, je respecte les normes environnementales de l'entité de l'Alberta dans l'Ouest canadien. cela revient pardon, à, à la multinationale de bénéficier euh, soit d'un d'un dégagement de la loi lorsque l'État est, est complice, Alors, par exemple dans le cas du congo brazzaville ou de la Libye, en ce qui concerne Total, euh, de profiter de vides juridiques, en ce qui concerne par exemple le travail forcé au Myanmar quant à la loi française, de détourner le sens des termes en matière euh, juridique, euh, par exemple dans le cadre euh, du rôle qu'ont eu les composantes historiques de Total dans la fixation des prix de l'essence à la pompe pendant des décennies en France, ce qui a été révélé par une commission parlementaire dans les années 1970, de se dissocier du rôle de ses filiales quand il s'agit d'attaquer la maison mère, de compter sur la passivité du parquet lorsque l'exécutif politique est de mèche avec la multinationale en France, euh, de signer des ententes hors cours qui, euh, du coup, sous le saut de la confidentialité, ne permettent pas euh, d'établir la responsabilité judiciaire des acteurs dans le cas d'affaires qui tournent mal, hein, corruption notamment, bon, euh, de euh, recourir à des euh, modalités dilatoires pour tellement repousser les échéances de, de procès euh, qu'elles qu finissent par euh, être reléguées au calendrier grec. Euh, ou au pire, vont de subir des sanctions marginales qui ne nuisent jamais au fonctionnement de, de, de la firme, par exemple, quant au cas irakien. Donc, au fond, on veut dire qu'une multinationale se joue du droit, c'est-à-dire qu'elle sait, au fond, s'en servir ou s'en échapper ou être hors de portée du droit. Euh, euh, et donc, quand euh, les représentants d'une multinationale disent hein, « qu'ils ont le droit hein, de faire ce là, hein, il faut l'entendre au sens fort, ils ont le droit, ils disposent du droit, mais sur un mode euh, non étatique. Il hein, ne s'agit pas de juridiction qui établissent les lois, mais presque. Hein, quand on considère à quel point, par le phénomène des portes tournantes, par exemple, ou par la pression monumentale des... Euh, les exercices de lobbying qu'on est capable de financer, on arrive parfois carrément à rédiger la loi. Bon, donc, il y, y, y a quelque chose là à penser en, sur le plan euh, formel de l'impunité. L'impunité est en quelque sorte euh, liée à un rapport à la loi qui relève pour les multinationales d'un capital. Le capital n'étant hein. pas, comme on le sait, seulement euh, des actifs financiers, mais étant tout ce qui permet à la firme de croître. Ben, veut dire avoir, au fond, cette Capacité à se jouer du droit représente un capital que n'a pas, par exemple, euh, le, le commun des particuliers. L'exercice du pouvoir politique, lui, euh, se fait aussi sur un mode euh, spécifique. Euh, donc, euh, le pouvoir souverain de la multinationale est souvent un pouvoir d'abord diplomatique, hein, qui, euh, au fond, s'interpose entre les États et un pouvoir euh, financier et industriel qui est en mesure de faire chanter les États. Vous imaginez bien que lorsque bon, le président de la République française rencontre le PDG euh, de la multinationale Total, euh, à la faveur de qui euh, penche euh, le rapport de force. Euh, Rappelez-vous par exemple au moment du décès, de Christophe de Margerie, déjà de cela, euh, quelques années, au milieu de la décennie 2010, euh, plusieurs diplomates ont candidement admis que le PDG de Total avait beaucoup plus de pouvoir que le Quai d'Orsay. Donc, on venait le temps de faire valoir, disait-on, la voix de la France à, à, à l'échelle mondiale. Donc, on a là euh, un pouvoir qui se targue lui-même de la bouche, cette fois, du, euh, de l'actuel PDG Patrick Pouyanné, de ne pas faire de politique, euh, mais, il euh, dit le PDG Total, si nous ne faisons pas de politique, nous faisons de la géopolitique. Bon. Et c'est très intéressant, ça. Qu Qu'est-ce qu que recèle cette expression-là dans l'esprit de l'intéressé euh, ben, Il s'agit de participer avec d'autres multinationales, hein, dans des rapports de force qui sont établis, hein, notamment au à Bruxelles, mais ailleurs aussi, à Washington, euh, d'établir le cadre général qui contraint les États à agir d'une façon euh, certaine. C'est ce qui fait dire au, au même PDG qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat politique. Il n'y a plus de politique. C'est fini le temps où, comme il le dit pudiquement, on délibéra entre libéraux et moins libéraux. Parce que dans son optique, on ne peut qu'être libéral, ça c'est l'extrême-centre. Mais, dit-il, aujourd'hui, on est nécessairement libéral. On, on agit nécessairement dans le cadre du capitalisme mondialisé qu'ont instauré et imposé à la longue les multinationales avec le concours d'États complices. Et ce cadre-là, aujourd'hui, on, on, on le régit, on, on y évolue et on est capable à partir de lui de contraindre les États, alors qu'il nous faut savoir dans quel tel ou tel État, quel, quel acteur public porte la couronne bien sûr qu'on va favoriser l'élection de ceux qui pensent directement comme nous mais au fond ce qui nous intéresse c'est de créer un cadre mondial dans lequel des chefs d'état continuellement pourront ou devront dire bon là dessus je n'ai pas le choix et euh, un signe comme quoi euh, finalement nous n'avons toujours pas tout à fait pris la mesure de ce que représente le pouvoir des multinationales sur le plan du droit ainsi que sur le plan de l'exercice du pouvoir c'est lorsque, à l'occasion de la, la COP26, qui a été, euh, c'était prévisible, un, un, un échec euh, misérable, euh, il a été question du rôle euh, intense des lobbies du pétrole, bon, voilà les lobbies hein, des énergies fossiles euh, notamment ont pesé beaucoup pour que finalement les, les objectifs soient soit faibles, soit toujours adjectivés de manière équivoque pour qu'on puisse comme ça en droit s'insérer dans les hein, dans les euh, dans le doute, hein, dans dans l'imprécision. Bon. Euh, ben, L'utilisation du mot « lobby » ne me semble pas adéquate euh, dans le sens où euh, les lobbies euh, visent euh, à influencer le pouvoir, ils visent à peser sur lui, ils visent à interagir avec lui. Euh, et il est vrai que les multinationales financent effectivement des lobbies, Là, ça, il n'y a, a pas lieu d'y revenir, mais en plus, au-delà, par-delà cette qualification, les pouvoirs privés que constituent les souverainetés multinationales sont à part entière des acteurs dans ces cercles-là et agissent à l'instar des pouvoirs publics comme des décideurs, c'est-à-dire qu'ils ont voix au chapitre. Ils peuvent, par des décisions qui concernent bon, les questions, les modalités financières ou industrielles, affecter suffisamment la vie des États et de leur peuple hein, et, et des sociétés hein, pour peser de tout leur poids dans les délibérations. Donc, ce ne sont pas seulement des lobbies qui viennent en quelque sorte euh, bon, discuter, faire valoir bon, des intérêts ou je ne sais quoi. Ce sont à part entière des interlocuteurs. Et il faut. Les, faut, faut bon, on est invité aujourd'hui, lorsqu'on prend la mesure de leur pouvoir, à penser au enfin, fond, le concept de souveraineté, c'est-à-dire le, le, le pouvoir de décider, de délibérer et d'en de, décider hein, de, de l'évolution des sociétés, hein, de penser la souveraineté sur un mode réfracté. Sur un mode réfracté au sens où la souveraineté est d'emblée, aujourd'hui, donnée en partage entre, d'une part, des pouvoirs publics qui ne sont pas absolument autonomes, hein, des pouvoirs, Privés, hein, témoin le, le, le phénomène des portes tournantes, et des pouvoirs privés qui, eux, conduisent leur destinée euh, sans contre-pouvoir, euh, sur un mode autonome par rapport à des, euh, j'aurais presque dire, des prérogatives et aussi des euh, des modalités qui, qui sont les leurs. Donc, le, au, au, aujourd'hui, on est face à ce phénomène-là. Euh, on est euh, amené à penser selon deux régimes. Donc, on a un premier régime qui est pragmatique, qui est euh, militant et qui est absolument nécessaire, qui consiste à tenter de marquer des avancées quant à ce que cette pieuvre... Euh, euh, formidable que la multinationale représente, c'est de tenter de la limiter, de la contrôler, de la contraindre à divulguer des informations, de l'encadrer le plus possible, d'en faire un sujet de droit hein, consolidé plutôt que de l'avoir morceau par morceau comme des entités indépendantes les unes des autres dans différents États. Donc il y a toute une avancée à faire hein, sur un plan pratique hein, et politique. Donc il ne s'agit surtout pas de négliger cette, cette part-là des choses qui est très exigeante, qui est ingrate, surtout pour les militantes et militantes qui, au quotidien, y travaillent. Euh, mais d'autre part, on ne doit pas, sur un plan critique, perdre de vue que bah, le problème de la multinationale, c'est la multinationale. Elle est elle-même le problème. Quoi. Il pas, le problème, ce n'est pas de savoir comment l'encadrer, comment mieux, bon, tout ce que j'ai énuméré dans un premier temps, qui, qui, à quoi il faut s'atteler. Mais dans un deuxième temps, force est d'admettre, sur un plan critique, cette fois, et moins pragmatique, mais au moins sur le plan des objectifs ultimes, hein, de dire qu'au fond, la solution quant au problème de la multinationale, c'est leur dissolution. C'est d'en venir à bout et de se dire que Bon, pour tout démocrate, euh, il est inacceptable qu'autant de pouvoir, hein, celui que les multinationales concentrent, autant de pouvoir hein, soit entre les mains de si peu de gens, hein, des oligarques, des grands, grands actionnaires, euh, sur des sujets, des enjeux qui sont aussi névralgiques, que la pharmacologie, l'agriculture, la culture, euh, l'information et quoi encore. Donc, force aujourd'hui de mesurer nos avancées à l'onde de cet objectif euh, ambitieux, mais finalement le seul qui vaille, à savoir la dissolution des multinationales. Voilà, c'était notre première intervention de la part de M. Denot, qui du coup n'avait pas pu être présent ce soir, mais qui avait tenu à quand même aborder le sujet euh, avec vous. On va maintenant continuer avec euh, l'intervention de Tony Fortin, qui, euh, là ici, donc va nous parler excusez-moi. Maintenant que M. Denot nous a permis de définir le statut de pouvoir politique privé des multinationales, euh, Tony, chargé d'études pour l'Observatoire des, ar des armements, est venu euh, nous expliquer comment les multinationales s'imposent aujourd'hui comme un contre-pouvoir aux États et sont instigatrices euh, d'un nouveau rapport à la loi. Comment la France euh, participe aussi et est actrice à la mi militarisation de Total et soutient, voire autorise, des violations des droits humains dans les pays où l'entreprise exerce. Cette militarisation participe à l'impérialisme de Total dans le monde. Donc euh, l'organisation Observatoire des armements a produit un rapport en partenariat avec Some of Us et avec la participation des amis de la Terre qui traite de la présence de Total au Yémen depuis les années 80. Donc pour ce webinaire, euh, Tony va donc nous expliquer encore une fois comment et dans quel intérêt la France est une actrice de la militarisation de Total. Tony, je te laisse prendre la parole. Merci à vous pour l'invitation. J'interviens oui, au nom d'Observatoire de l'Observatoire des armements, qui est un centre de recherche indépendant sur les questions d'armes nucléaires et de transfert d'armement, qui est basé à Lyon, pour ceux qui, qui, qui sont intéressés, puis qui plus globalement interroge, remet en cause la place énorme prise par le militaire dans, dans la société française. Euh, oui, bah, nous... nous comme je vous l'ai dit, on travaille plus effectivement sur, sur l'armement, hein, c'est ce sur quoi on est mobilisé, et c'est effectivement dans le cadre de la mobilisation sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis dans le cadre du conflit au Yémen, euh, une mobilisation qu'on mène avec d'autres ONG dont vous avez entendu parler, bon, « bah, Some of us », mais aussi Amnesty International, FIDH, etc., et euh, c'est évidemment, dans, dans son combat-là, pour essayer de, de limiter euh, ces, ces ventes d'armes, on s'est beaucoup interrogé sur euh, qu quel intérêt la France avait-elle à euh, soutenir cette guerre au Yémen, euh, pour essayer d'aborder aussi euh, d'autres raisons, des raisons de fond à la politique étrangère française. Et on s'est aperçu, et c'était rarement dit dans les médias, que la France était le premier investisseur privé du Yémen via Total, euh, Total exploite le gaz du, euh, du Yémen et, euh, et on s'en est aperçu en détectant précisément euh, la présence d'une prison secrète et d'une base militaire au sud du Yémen qui est implantée dans euh, l'usine de liquéfaction euh, de gaz que euh, Total, euh, Total gère en compagnie d'autres compagnies euh, et, étrangères mais dont elle est leader. Hein. Euh, et, et, et tout de suite on s'est interrogé qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il que, ce, que, que cette usine de, de liquéfaction prend la forme d'une base militaire avec des checkpoints avec une vidéosurveillance avec euh, avec, euh, avec une prison aussi à l'intérieur dans lequel sont, ont été enfermés et torturés euh, des, des euh, citoyens yéménites Hein, et, et, on, et en essayant de réfléchir à, à ça, on s'est aperçu que c'était euh, que derrière ça, il y avait il y avait une stratégie. Hein, euh, il y avait une stratégie et que euh, en fait, Elf et Total étaient présents depuis le début des années 80 au Yémen et à chaque fois se positionnaient sur des zones en conflit euh, au, au Yémen. Hein, alors ça pouvait être effectivement euh, au moment de la guerre entre le nord du Yémen et le sud du Yémen, le pays était divisé. Et ben Total achète des blocs à la frontière entre les deux Yémen. Ça peut être pendant la guerre contre le terrorisme. Et ben il y a des frappes de drones américains et la, la, la zone est en crise et Total fait l'acquisition d'un bloc là où il y a des frappes de drones américains. Et à chaque fois que Total effectivement s'installe, en tout cas c'est ce qui s'est passé au sud du Yémen, et elle, elle militarise effectivement la, la zone dans laquelle elle, elle développe son activité. Euh, et, et avec, en, en, notamment en, en formant une, une milice, alors en, en l'occurrence, effectivement le site a été occupé par les Émirats Arabes Unis, hein, évidemment, euh, mais, euh, mais comme c'est un site stratégique, euh, effectivement, euh, ça n'a pas pu échapper aux autorités françaises. Et surtout, ça, Total, évidemment, est toujours propriétaire euh, du site et, et nécessairement euh, se pose la question, évidemment, de, son, de sa complicité par rapport à ce qui s'est passé. Et, euh, et, et on s'aperçoit notamment que... Euh, il y a une interaction avec les, les populations qui vivent dans cette, dans cette région, hein, qu'un certain nombre de tribus qui étaient issues euh, effectivement des, des champs pétrolifères ont été intégrées dans, dans une milice qui étaient en charge notamment de la sécurité de, de, de, de, de, de, des champs d'hydrocarbures gérés par Total, et, ce, et, les tri, et les membres des tribus qui, eux, étaient, euh, qui, qui en étaient exclus, qui étaient situés dans d'autres, qui étaient exclus de, des zones des, des champs pétrolifères, eux bien, se retrouvaient effectivement à un moment donné poursuivi par par cette milice et, et se retrouvait dans dans la prison située sur le site de Total. Mais de façon plus générale, ce qu'on constate, c'est une interaction en fait, une, une interdépendance entre notre politique militaire et la, la politique en énergie, la politique énergétique française, puisque il n'y a pas que le Yémen que dans lequel de toute, la France essaie de, de militariser en fait euh, sa présence Il y a aussi, la France est intéressée par euh, du gaz euh, au Yémen mais aussi euh, dans tout l'Est de l'Afrique notamment euh, euh, dans, dans différents pays tels que euh, le Kenya hein, Total possède un, un bloc pétrolier entre le Kenya et la Somalie le Mozambique hein, dans lequel la firme développe là encore un immense projet gazier et qu'est-ce que l'Anabibi Nabi, la également hein, l'Ethiopie, et qu'est-ce que l'on constate à chaque fois que Total effectivement s'installe, et eh ben on, on constate euh, bah, des ventes d'armes euh, à, à ces pays par exemple on va vendre des patrouilleurs euh, au Mozambique, des patrouilleurs qui sont censés euh, être dédiés à la surveillance de la pêche, enfin c'est ce qu'on nous a dit en 2013, et qui en fait sont en charge de la protection des, des intérêts gaziers. Pareil pour le, le Kenya, hein, Total commence à exploiter un bloc dans un conflit de frontières avec la Somalie, et qu'est-ce que l'on constate ben, Qu'il y a un contrat lié à des technologies effectivement euh, d'hélicoptères enfin des contrats d'hélicos euh, qui sont signés avec le Kenya à ce moment à ce moment donné euh, d'autre part on constate aussi la présence de sociétés militaires privées françaises qui peuvent intervenir euh, au, au, au Mozambique hein, et qui sont basées à la capitale du, du Mozambique notamment à, à Maputo des sociétés militaires privées telles que telles qu Marante, euh, ou d'autres euh, et, et donc on voit, on voit que c'est une interaction euh, globale, hein, qu'il y a un lien, effectivement une interdépendance entre une politique énergétique et euh, une politique militaire, qu'on va en quelque sorte utiliser l'outil militaire très probablement pour euh, organiser euh, bah, la, la dépossession euh, des populations euh, de, de leurs ressources, puisque euh, effectivement euh, on a quand même, il ne faut pas oublier que le groupe d'insurgés qui, qui effectivement sème les troubles au Mozambique et acteur de la guerre là-bas est armé, est armé par des sociétés militaires, enfin, fait l'objet enfin, en combat avec des sociétés militaires privées sud-africaines qui bénéficient d'hélicoptères de marque française. Hein, on constate également que Total finance l'armée euh, mozambicaine qui est euh, qui est accusée effectivement d'exactions euh, contre euh, contre la population, que Total que la France est également derrière l'opération militaire euh, conduite par le Rwanda contre contre les insurgés. Hein. Euh, et, et opérations militaires qui, semble-t-il, selon certaines sources, est financée par la France. Donc, tout ça doit nous, doit nous obliger aussi à interroger, effectivement, euh, le, le lien que la France entretient avec, euh, avec les régimes dans lesquels Total a une activité. En termes militaires, ça veut dire, par exemple, les accords de coopération militaire hein, qui sont signés avec des pays tels que les Émirats arabes unis qui sont en guerre au Yémen et dans lequel, effectivement, Total a des intérêts, ces accords de coopération, il faudrait précisément qu'ils puissent être dans, dans, dans, le, dans le, le débat public, qu'on puisse connaître réellement leur contenu pour justement agir aussi sur cette militarisation et de façon globale avoir aussi plus de transparence et de contrôle sur nos ventes d'armes pour justement arriver à limiter ce commerce, et, et au-delà, effectivement, arriver aussi dans nos mobilisations à comprendre et à agir aussi sur cette interdépendance entre la, la, le militaire et l'énergétique, à savoir que on passe par le militaire pour des, sans doute pour déposséder les populations de leurs propres ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tony, pour ton intervention. Nous allons ouvrir une première session de questions-réponses. Les questions peuvent s'adresser à Tony, mais également si, par exemple, Nabil Berbourg, directeur de campagne pour Some of Us, veut faire des précisions ou répondre à une ou deux des questions qui auront été posées, tu es le bienvenu. Pour noter vos questions dans le chat, on en a déjà une ou deux avec lesquelles on va pouvoir commencer. Ben, la première, c'était, on va commencer par celle qui te demandait s'il existe des rapports des ONG sur le sujet. Nabil a déjà répondu dans le chat en évoquant le rapport que vous avez publié. Est-ce que euh, tu vas en parler rapidement un peu plus de ce rapport et est-ce que tu vas en évoquer d'autres? Alors oui, ben, ce, ce rapport euh, revient sur ce que je vous ai expliqué, hein, c'est-à-dire que euh... Euh, on, on constate une militarisation euh, des activités de, de, de total au Yémen avec une, une présence d'une prison, euh, prison secrète et d'une base militaire. Hein, euh, pour, pour compléter un petit peu euh, euh, le, le propos, euh, il, faut, euh, il faut se rendre compte que euh, euh, la, la France a aussi déployé sa euh, ça, ça, ça marine à partir de, de 2010 euh, en coopération avec d'autres pays de l'Union européenne, hein, ça s'appelle euh, la mission Atalante et euh, à partir de 2010 au moment même où Total commençait son, son, son exploitation euh, du, du gaz au, au Yémen et, et, et, et en même temps en 2009 a été signé un accord avec les, les Émirats arabes uniques, un accord de coopération militaire. Et, et on sait évidemment que la France partage des, des intérêts voilà, total et associés avec les Émirats sur, sur le plan de, de, de, de l'hydrocarbure. Donc on aurait tout intérêt à se battre aussi pour savoir, en fait, avoir, euh, effectivement, savoir ce qu'il y a derrière cet accord entre les Émirats arabes unis et la France. Pour l'heure, on a juste des termes généraux, mais on ne sait pas exactement en pratique euh, est, si effectivement euh, il y a une politique commune entre la France et les Émirats par rapport à ce qui se passe au Yémen. Donc, il est extrêmement important euh, de pouvoir justement euh, euh, se battre pour obtenir plus de, de transparence à ce sujet. Merci. Euh, je vais aussi poser la question de Karine qui vous demande comment sont obtenues ces informations, sans, sans détail. On travaille, euh, on travaille en source ouvertes, en fait, ces informations, on peut tous les obtenir, mais ça nécessite un énorme travail puisqu'il faut effectivement à un moment donné euh, défricher énormément de, de sources, notamment sur Internet, mais aussi dans les archives de, de l'Observatoire, où on peut justement retracer l'activité de la compagnie depuis euh, 30 ans. Et puis aussi, il faut pas, ce, le rapport se fonde aussi sur des témoignages de victimes qui, ont été, euh, qui se sont retrouvées enfermées euh, sur euh, ce, ce site, euh, ce site euh, gazier et, et, et torturés. Euh, D'autre part, on a aussi euh, travaillé avec des gens issus euh, du monde militaire qui nous, ont, qui nous ont conseillé, qui ont apporté d'autres éléments, qui ont apporté aussi un autre point de vue pour compléter le nôtre. Donc ça a été un, un réel travail collectif. Puis on a travaillé aussi avec les amis de la Terre et Summovus, qui ont aussi apporté chacun leur contribution dans, dans le domaine. Super. Merci beaucoup pour vos questions et pour les réponses données. Euh, Tony nous a présenté ici Total comme étant une machine de guerre pour l'exploitation des ressources des pays dominés. Nous allons donner désormais la parole à Trayenko, militante de la nation Mapuche, elle-même familière avec la lutte contre Vaca Muerta, qui est un projet de fracking contre lequel nous luttons en Argentine et qui met à mal l'environnement des populations de la région. Le cas de Vaca Muerta et la prise de parole de Trayenko, et plus tard celle de Landrine Interetse, nous permettront d'aborder les sujets du colonialisme, du droit à l'autodétermination des populations touchées et de la criminalisation de la résistance face au projet climaticide de Total. Ces points-là sont des conséquences, à notre avis direct, de la pratique impérialiste dans les pays dits du Sud de Total. Donc Trayenko, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Et je m'appelle Tahirien Konierli, pas d'y aller je suis Mapuche. Et j'habite dans les côtés du Chili. que Moi, je viens mal, mal jamais Chili. Nous, on est à côté Chili, en Argentine. Mais nous, on n'est pas ni Chili, nous les enfants, on est Mapuche. Et ma nation, on est à peu près 15 à 16 000 ans sur la terre. Il y a à peu près déjà ces 200 ans elle lutte avec le gouvernement chilien argentin. Et aussi avec l'interprise, les, les, les colonnes qui sont arrivés au Chili depuis quelques temps. lesquels qui sont pris des terrains de nous en, train, euh, en volant. Ils ont volé les terrains, ils ont commencé à profiter. Dans le côté d'Argentine, qui pour moi c'est pour le Mapu, là il y a l'interprise totale, mais en plus 20 entreprises plus. Mais ils sont pénibles, parce qu'ils oh, ils sont en train de chercher le pétrole et le gaz, mais on est en train de détruire la terre. Toutes les choses qui sont faites en, en, en point Mapu, c'est de détruire, de sécher la terre, pour que les, les arbres, les plantes, les animaux, même des communautés, ils sont en train de disparaître à façon de tous ces travaux qui sont faits, et en plus parce qu'il n'y a plus de l'eau. Il prit de l'eau pour travailler, il fait les fracking, comme on dit, pour forcer à la terre que sort toutes ces choses à qui les, les gaz et le les pétrole. À la fois, il contamine l'air, la, tout l'air. On ne peut pas respirer. C'est pénible, tous les qui passent là-bas avec la mienne. Nous, on dit la mienne à mes frères, qui sont Et C'est une lutte constante tous les jours. Et comme cette entreprise totale, ils sont presque tout, tout est il n'y a pas de travail, il a, on ne peut pas planter, de, de faire, la, comme on dit, le potage, on ne peut faire rien. Et les Mapuches qui habitent là-bas, pour le map, au côté de Total, Paca Muerta, ils sont obligés de travailler avec, avec la même entreprise. Mais à la fois, cette entreprise ne les donnait pas la sécurité à ces travailleurs. Alors, on a beaucoup, à peu près 20, personnes qui sont décédées, contaminées avec les chimiques qu'ils qu utilisent pour sortir, ils font des plans de choses. Hein. Mais le pénible est tout ça, que les gens qui sont décédés, ils ne sont pas rendus à la famille. Ils restent et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font avec les corps. Et les familles sont en train de demander qu'ils qu les qu donnent ces, ces, ces personnes, ces familles pour lui donner, le comment dit, l'intérêt, comme on corresponde. Mais il ne le donnait pas, parce que c'est bien qu'il donné quelques corps, la famille va demander y Et avec l'autopsie il va savoir qu ce qui s'est passé et toutes les choses qui sont prises dans le corps. Pour le côté de Huelmapu, de, de que c'est au Chili, on a une interface forestale qui plante les hôtelistes. Il sort tous les, nos, nos arbres natifs de la racine et après elle plante des eucalyptus pourquoi parce que chez nous vous plantez un eucalyptus un mois an, le eucalyptus déjà grand alors l'eucalyptus pour nous c'est le cancer pour la terre et tout si la terre n'est pas comme un poêle mapu parce qu'un poêle mapu la terre est morte se sèche et mort jamais encore pour planter rien là bas cependant que nous en Puel mapu, nous on sort tous les eucalyptus il faut attendre 30 ans à 40 ans pour, pour les donner la vie encore et pour vivre la terre. Elle revient de l'eau, elle revient les plantes, sinon on les garde. Nous, comme Mapuche, on a, on a comme on dit, on, déjà c'est toute la vie qu'on lutte avec le gouvernement et les entreprises. En ce moment-là, on a 58 prisonniers politiques comme Mapuche qui sont, eux, c'était des prisonniers pour garder l'eau, la rivière, la forêt. Il y en a 22 l'amiens qui sont assassinés, sont tués pour la même raison, pour garder. Et tous sont presque à peu près de 20 ans, 24 ans, ou quand passe le 30 ans. montent là déjà quelques semaines, ils sont tués un autre garçon qui avait 22 ans, et pour la même façon, pour garder la terre, pour dire non, pour sortir à la rue, il dit arrêtez-vous, parce qu'on avait soin de la terre, on avait soin de plantes. Nous, comme Mapuche, on vit de la terre. Nous, on avait soin de médicaments, on avait soin de l'eau, parce que l'eau le, pour nous, c'est tellement important pour toutes les personnes. Alors, la lutte, c'est ça. Comment on fait maintenant Les entreprises, comme on a beaucoup d'argent, ils sont demandés à les militaires de sortir et garder ce terrain à eux. Chacun qui part, et a fait quelque chose et l'a En Argentine, en Chili, c'est pas pareil. Les militaires sont sortis et on a. Avec tout, c'est comme maman. Ils sont les militaires, c'est l'aviation. Aussi, ils sont passés avec les sous-marins. Ils sont en train de tuer et attaquer à nos gens. Alors, moi, ici, je vous demande l'aide pour arrêter tout ça et je remercie pour tout pour m'écouter. J'espère que vous avez compris un tout petit peu mon français. Merci bien. On a très bien compris. Merci beaucoup, Treyenco. Euh, merci pour ton intervention et surtout, merci pour ton témoignage. Dans la même veine que l'intervention de Trayenko euh, nous avons également le privilège de donner la parole à Landrine Interetse, qui est directeur régional pour 350 Afrique et activiste environnemental, pacificateur et panafricaniste originaire du Burundi. Landry va nous parler du cas du projet ICOP en Afrique de l'Est, contre lesquels nous faisons également campagne. Ce projet, qui est un projet de méga pipeline, porte également atteinte aux populations locales. Plusieurs militants ougandais ont d'ailleurs récemment fait l'objet d'arrestations pour leur lutte contre ce projet de Total. Landry va nous en parler et ainsi nous permettre d'aborder le sujet à travers de la France-Afrique, et euh, qui est aujourd'hui la forme la plus vieille et probante de l'impérialisme de Total et de son soutien par la France dans le monde. Landry, merci pour euh, ta parole. Merci, Soraya, Merci à euh, tout le monde. Bonsoir. Euh, je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez à, euh, à ce sujet. Merci d'être nombreux nombreux à nous vous écoutez ce soir pour cet échange. Mm -hmm. D'emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le ECOF, East African Crude Oil Pipeline, je vais faire un petit dire, un aperçu historique, je sais que ça a été été par les interlocuteurs précédents, mais je voudrais vous dire que l'entreprise Total, c'est l'une des de multinationales qui est vraiment au cœur bien au cœur de la, la France-Afrique, du système France-Afrique aussi, que de la même manière que Bouygues, Bolloré et les autres grandes euh, multinationales françaises qui, non seulement, opèrent sur le continent en détruisant la nature, les sociétés, les écosystèmes, mais surtout en entraînant des ravages et des conflits tel euh, que euh, euh, l'intervention d'intervenants euh, l'a dit, euh, euh, comme au Yémen, en Afrique de l'Est ou au Mozambique. Et cela s'inscrit dans la ligne, je dirais, historique, euh, tracée par euh, euh, les, juste, euh, les autorités françaises dès après les indépendances la période des, des années 60, où, par exemple, le général de Gaulle déclarait dans une conférence de presse en septembre 60 années, que notre ligne, je cite, « notre ligne de conduite, c'est celle de, euh, qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Et quels sont nos intérêts Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert et que nous découvrirons. Ça, c'est le propos du chef de l'État de Gaulle euh, en 1961. Alors, s'inspirant de cette logique de euh, maintenir, euh, je dirais, la souveraineté énergétique de la France à tout prix, euh, les entreprises comme Total, euh, dès les années 60, sont lancées dans la une euh, vaste opération d'exploration et de découverte de, de puits pétroliers, que ce soit en Afrique du Nord, euh, les pays comme l'Algérie, euh, le, le Libye, et en descendant progressivement vers l'Afrique occidentale, le Nigeria et l'Afrique centrale. Et ce sont, euh, l'entreprise comme Total à, à l'époque ELF euh, a pris une position centrale euh, dans l'exploration pétrolière. Et cela s'est passé malheureusement à travers de contrats très opaques, Uh, inaccessible au public, uh, évidemment des collaborations et des soutiens très étroits avec les régimes uh, peu démocratiques, voire même autoritaires, uh, autoritaires de l'époque dans certains de ces pays comme le, le Cameroun, uh, l'Angola, uh, le Gabon uh, et le Congo-Brazzaville. Peut-être uh, certains d'entre vous se souviennent du conflit ou um, de la guerre civile qui a éclaté dans le uh, Congo-Brazzaville au milieu des années 90. C'était justement pour permettre au chef de l'État qui était plus favorable aux intérêts des elfes à l'époque de, de prendre le pouvoir. Et euh, dans l'excellent euh, ouvrage de l'un des no, il a pu documenter certaines de ces, de ces pratiques-là. On a parlé de corruption, on a parlé de vente d'armes, travail forcé, complicité dans les crimes, trafic d'influence, etc. Ce sont des, des, des pratiques qui ont accompagné. Uh, les, les, les opérations de Total tout au long de ces histoire. C'est une histoire vieille de plus de, uh, de, de 60 ans et qui malheureusement reste d'actualité, comme uh, on va le voir tout de suite uh, avec le cas de l'ICOP. Alors qu'est-ce que c'est uh, l'ICOP C'est un projet qui démarre il y a presque plus, un peu plus d'une quinzaine d'années. Pas l'ICOP en soi, mais uh, le projet, je dirais, pétrolier uh, en Afrique de l'Est, plus précisément en Ouganda et en Tanzanie, uh, le mega Projets pétroliers euh, de, de, de, de Total et de Snuc dans cette région sont articulés en deux en deux grands projets. Le projet Tilinga qui consiste en, en forage et exploitation de plus de pétrole, plus de 400 plus de pétrole euh, dans la partie euh, euh, dans la partie ouest euh, de ce pays, euh, de l'Ouganda, de la région euh, donc euh, occidentale de l'Ouganda, non loin de la frontière avec la République Démocratique du Congo. Et c'est au cœur d'une euh, réserve protégée. Hein, on peut imaginer euh, le parc, comme, euh, le parc euh, national de la France, comme vraiment, euh, Verdon ou la Vanoise, qui euh, voit une, euh, des opérations d'exploitation, de, de, de forage euh, s'y dérouler. Hein. Et ce n'est pas seulement le, le, le, le forage et ses puits, mais euh, la construction. Dans un géant de plus de 1500 km qui va longer euh, les côtes, euh, la, la côte occidentale ougandaise euh, jusqu'en en, en Tanzanie, en longeant le, euh, le lac Victoria, l'un des euh, lacs le plus, plus vaste d'Afrique qui, euh, qui permet de, euh, à plus de 40 millions de, de, de, de population de survivre à travers diverses euh, sources de revenus. Et c'est tout simplement un scénario, je dirais, inimaginable, impensable à l'heure actuelle, euh, qu'un tel projet euh, soit envisagé et soit poussé, soit soutenu au plus haut niveau, notamment par Total, mais aussi par les autorités euh, françaises au plus haut niveau, comme on va le voir euh, dans la deuxième partie de cette présentation. Alors ce sont des, des projets, que ce soit le projet Tilenga, euh, donc le forage et le pipeline, qui entraînent des déplacements massifs de populations. Ce sont des communautés rurales pour la plupart qui vivent de l'agriculture de subsistance, un peu aussi de la pêche. Euh, certains euh, vivent un peu de tourisme, le tourisme local, le euh, tourisme, et d'autres petites activités de subsistance euh, pour ces populations-là. Mais aujourd'hui, à cause euh, de ces euh, activités, on, a, on estime à plus de 100 euh, 000, le nombre de, de, de personnes aujourd'hui qui sont obligés d'être déplacés, donc obligés d'être évacués de leur terre ancestrale vers de nouvelles, de nouvelles terres et dans un contexte aussi de, de, de compensation et d'indemnisation presque opaque, parce que la plupart ont fait l'objet de multiples pressions pour céder leur terre et d'autres ont reçu des compensations presque insignifiantes et également euh, d'autres n'ont pas encore eu, mais ont été obligés de céder euh, leur thèse d'après les témoignages que euh, notre organisation et les, les organisations partenaires, que ce soit en Ouganda euh, ou ailleurs, ont pu, ont pu collecter. Euh, en parlant d'oppression, euh, Soraya a mentionné euh, tout à l'heure les, les, les menaces et les pressions auxquelles font face nos euh, camarades sur qui euh, qui lutte contre les, les deux projets euh, pétroliers. Euh, récemment, on a dû intervenir d'urgence pour secourir euh, euh, le personnel. Six membres du personnel de notre organisation, principale organisation en Ouganda, étaient obligés de... ont été arrêtés pendant plus de euh, 48 heures et ont été secourus suite à, à la pression et au bruit qui a été fait euh, pour obtenir leur libération. De même, quelques leaders communautaires qui en 2018-19 étaient venus en France dans le cadre d'une enquête qui a été intentée par euh, euh, les Amis de la Terre, Survie et d'autres partenaires, lorsqu'ils sont retournés à, à la maison, lorsqu'ils sont retournés dans leur village, ont également fait l'objet de pression, d'intimidation et certains ont dû obligés de, de se euh, de, de fuir. C'est dire combien aujourd'hui il est dangereux pour en Gandhi ou euh, en Tanzanien, en, en africain de l'Est en général, d'oser euh, lever la voix contre ces projets. C'est extrêmement dangereux parce que euh, l'État, euh, je dirais, de la liberté de la presse ou de la euh, de situation des droits humains, en général, est plutôt euh, laissé à désirer. Et il se fait que euh, ces projets sont considérés comme un projet personnels par le, euh, les deux chefs d'État de ces deux pays et euh, ne tolèrent aucune, aucune voix aucune, aucune critique euh, par rapport à, à cela. Alors, euh, parlons de, de, de quelques des de, de, de, de risques hein, euh, euh, qui comportent ces projets. Ils sont de plusieurs natures. Hein. Évidemment, euh, la biodiversité euh, des espaces euh, concernés par et le forage et le pipeline, parce que je dis que ça traverse l'air euh, protégé euh, qui regorge de... Des, espaces, des espèces euh, euh, faunistiques et floristiques rares euh, qui sont en voie de disparition et qui, évidemment, devraient disparaître si jamais ce euh, plan était construit. Euh, ça, c'est euh, de un, euh, avec tous les, toutes les pertes euh, que l'État ou gandé euh, va avoir, parce que le, le, le, le tourisme, euh, quand même, ça constitue un secteur important en matière d'entrée de, euh, de devises. Euh, également, le le risque au niveau euh, des émissions au niveau environnemental, parce que la, si jamais le pipeline commence à fonctionner, on estime à plus de euh, 34 34 millions de tonnes de CO2 la, euh, la quantité d'émissions euh, que cette, euh, le, le pipeline euh, va dégager. Évidemment, euh, ici on ne parle pas de destruction des écosystèmes et également des risques de je dirais, d'explosion du, du pipeline euh, sont des, des accidents euh, qui peuvent toujours arriver dans un contexte pareil où euh, malheureusement, euh, les, les, les pauvres communautés ne sont pas à l'abri euh, d'une explosion de léodique et avec toutes les conséquences au niveau de la pollution que cela peut avoir. Et, parlons brièvement des de complicités que euh, Total obtient pour avancer euh, à ces projets dans cette euh, dans cette partie de, de, de, de l'Afrique. Je dois dire que euh, nos collègues de, des amis de la terre, celui et l'observatoire de Métis nationale, ont récemment publié un rapport justement qui documente les liens très étroits euh, qui existent aujourd'hui entre euh, l'Élysée, le Quai d'Orsay, euh, l'ambassade euh, euh, euh, euh, française, oui, à Kampala, et également à Dar es Salaam, ainsi que le euh, euh, comment on appelle ça, euh, l'ancien centre culturel, je crois qu'on appelle maintenant Institut français, l'Institut français justement, qui font un travail euh, de lobbying, un travail de persuasion euh, pour s'assurer que ces projets aient une bonne presse, une bonne visibilité auprès de l'opinion locale, tout en évidemment tout en faisant tout pour cacher ou euh, euh, mettre, euh, euh, euh, ne pas permettre l'expression de voix opposées, de voix de résistance, de voix qui s'opposent. À, à ce projet. Un, euh, ils ont mis en place de multiples mécanismes d'influence et de soutien qui aujourd'hui permettent euh, à Total euh, de continuer d'avancer. Et qu'est-ce que nous faisons, euh, nous, euh, au niveau de, de 350.org, c'est que nous travaillons d'abord avec les communautés locales et les associations de la société civile, et les ONG, dans un contexte, je dois le dire, pas très facile parce que chaque fois, ils risquent l'arrestation, ils, ils risquent les tortures, ils risquent la détention ou même l'exil. Mais nous les soutenons pour maintenir des activités de mobilisation, de résistance. Nous élevons cette campagne dans les, au niveau... Euh, des médias pour que ce soit connu hein, parce qu'on se rend compte que la plupart de ces de ces luttes euh, n'obtiennent pas euh, je dirais de couverture dans la presse euh, dans la grande presse mais nous faisons autant que possible euh, que pour que ces, ces, ces luttes puissent être connues euh, du monde entier et au niveau surtout au niveau euh, au niveau global et nous, nous, nous essayons aussi de connecter euh, ces communautés en travaillant avec les autres partenaires au niveau local et international pour exposer, exposer les, les ravages, euh, les mauvaises pratiques, la corruption et les scandales qui sont toujours derrière euh, de tels projets. Et nous, euh, au niveau de 350, nous comptons évidemment sur le pouvoir du peuple, euh, le « people power », pour euh, qu'ensemble, en exposant de telles pratiques, en mettant à jour les vérités, en, en amenant les, euh, les citoyens concernés comme vous à connaître ces projets et à faire pression, euh, faire pression non seulement sur l'entreprise elle-même, euh, mais également ses financiers. Je crois qu'on en va parler dans la partie tout à l'heure. Euh, L'aspect financier, c'est très important. Mais je dois dire, euh, pour conclure, qu'un des, euh, des aspects de notre campagne qui nous encourage aujourd'hui, c'est que euh, sur les 25 banques qui avaient été approchées euh, pour financer le pipeline, aujourd'hui, nous avons 12 qui sont désistés. Et parmi les douze, je crois qu'il y a trois banques françaises, BNP, BNP Paribas, je pense Société Crédit, Agricole, et une autre, peut-être que j'oublie que je pouvais retrouver, mais il y a trois banques qui, aujourd'hui, ont pris leur distance avec le projet. Donc, ça, c'est encourageant, mais nous avons encore du chemin à faire. Il nous reste encore 13, plus les assureurs, plus les autres, pour s'assurer que ce projet désastreux sur le plan humain, environnemental, écologique climatique, nous voit tout simplement le jour. Voilà, je vais m'arrêter là pour passer la parole. Je pense à, à quelqu'un d'autre. On pourra revenir au niveau des questions. Merci à toi, soirée. Super. Merci beaucoup, vraiment. Euh, on va continuer. Donc, euh, nous venons, nous en venons maintenant à notre dernière intervention, qui sera suivie d'une seconde session de questions-réponses, qui pourra euh, être un peu plus longue que la précédente. Donc, euh, cette dernière prise de parole sera menée par Isabelle Lheritier, qui est team leader pour 350 France. Isabelle va vous présenter pour nous un des leviers de pression existants face à l'impunité totale concernant les différents abus qu'elle perpètre. Euh, à 350, nous pensons que la finance fossile est un de nos gros leviers d'action capable de réellement contrer les agissements abusifs de Total en matière d'environnement, mais pas uniquement. Et Isabelle va donc expliquer pourquoi on cible la finance fossile euh, comme moyen de pression et pourquoi c'est important de le faire. Bonsoir tout le monde. Um... Dans ce webinaire, on a commencé à, à mettre de l'avant en fait, les piliers qui permettent à, à Total d'exercer son pouvoir euh, partout dans le monde. Et bien, un de ces piliers-là, c'est la, la finance. Et puis, le financement des, des combustibles fossiles, en fait, ce que c'est, c'est du colonialisme européen au XXIe siècle, tout simplement. Donc, on a souvent les pays et puis les institutions européennes qui aiment se présenter comme des, des leaders en, en matière de climat, des leaders en matière de droits humains. Mais en fait... Euh, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, les banques, ils s'enrichissent sur le dos de l'extraction, de l'exploitation et de la dévastation environnementale, très souvent au sud. Ça, Ce, c'est de l'impérialisme, c'est de l'impérialisme économique, entre autres. On voit dans le dernier rapport qui est sorti, que vous connaissez peut-être, euh, sur le financement des énergies fossiles, fossiles au niveau international, Banking on Climate Chaos, en 2021, que, en fait, depuis l'accord de Paris, depuis 2015, on a, en fait, les 60 plus grandes banques du monde qui ont accordé euh, près de 3 800 milliards de dollars en fait, aux, activités, aux entreprises qui ont des activités dans le secteur du pétrole, du gaz, du charbon. Et puis, ce en est des banques françaises à cette même période, en fait, dans le classement de 2020, on voit qu'en fait, c'est un montant qui équivaut à 86 milliards, euh, ce qui fait en sorte que, eux, ils se placent, en fait, les banques françaises au niveau de la quatrième place mondiale. Et la première place au niveau de l'Europe sur le financement des énergies fossiles, des énergies fossiles qui se font majoritairement à l'étranger. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ce rapport-là sur la finance fossile, c'est qu'en fait, il y a une constante au niveau de la provenance des financements. On voit que ça vient de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de la Chine, du Japon. Et ça, en fait, ça montre aussi que c'est euh, en fait des grandes institutions, des grands monopoles financiers qui permettent au capitalisme de se faire, euh, qui viennent du Nord et qui permettent l'exploitation, euh, la dévastation dans le sud. Euh, si on veut faire un focus sur Total spécifiquement, en fait, les quatre plus grandes banques françaises ont accordé, elles, euh, plus de 16 milliards de dollars de financement à Total en 2016 et 2020, donc depuis l'accord de Paris, sous des formes de prêts, d'actions, d'émissions. Euh, et en fait, comment ça se met en place C'est que ces projets-là, pour qu'ils aient lieu, ils ont besoin d'avoir un accord. Euh, du pays. Euh, ils ont besoin d'avoir également du financement et des assurances. Donc, sans un de ces deux éléments-là, que ce soit les assurances ou du financement, les projets ne peuvent pas, aller, de, ne peuvent pas avoir lieu. Donc, en fait, c'est tout un tissu euh, de relations et de partenariats co commerciaux qui permettent aux multinationales d'exercer leurs activités et de le faire en toute impunité. Euh, et est ce que je voulais dire, désolé, j'avance. Donc, en fait... Quand on regarde les multinationales, quand on regarde Total, quand on regarde le système financier, euh, nous, on ne croit pas nécessairement que c'est possible de les réformer, de les humaniser, de les améliorer. Euh, vraiment, en fait, il n'y a aucun autre système d'oppression précédemment, que ce soit l'esclavagisme, le colonialisme, la féodalité, qui a été reformé. En fait, en tant que tel, l'oppression, ça ne se réforme pas. Il faut vraiment forcer le changement. Il faut dire un stop à l'impunité, à l'acceptabilité sociale au niveau du grand public et au greenwashing, et c'est vraiment ce que nos groupes euh, en fait, essayent de faire de, de, de plus en plus. Euh, et puis, au niveau de Total, vous savez bien qu'il euh, y a quelques mois, hein, c'est même pas l'année dernière, ils ont changé de nom pour s'appeler Total Energy, vous le savez bien, et malgré ça, en fait, c'est 90 des dépenses au niveau des investissements euh, de Total Energy, en parenthèse, hein, qui demeurent orientées vers les énergies fossiles, et on voit en fait, l'évolution de leur... Euh, de sa production d'hydrocarbures mène à une, une augmentation de plus de 50% euh, des hydrocarbures entre 2015 et 2030. Donc même s'il y a ce changement de nom, de, de nom là, qui leur permet en fait, de se donner une image d'organisation, de, de, en fait de multinationale qui se verdit, qui suit la tendance mondiale, en fait, il n'y a, a rien qui, qui ne change réellement. Cette organisation. En fait, cette multinationale-là euh, n'est pas en train de changer. Euh, et on voit vraiment que quand même, il y a un changement de cap à l'heure actuelle sous la pression qui est croissante, vraiment au niveau de la société civile, au niveau des, des tendances du marché, euh, que les compagnies pétrolières et les banques euh, sont en train de sentir qu'elles doivent faire des, des annonces, euh, entamer des changements. Et pour le moment, vraiment, ce qui est en train de se mettre de l'avant, c'est des fausses solutions, c'est du greenwashing qui passe beaucoup par l'objectif net zéro. Donc, on dit ce terme-là mais en fait sans réel engagement, avec une temporalité qui est claire, avec des mesures qui sont contraignantes. Et ça passe très souvent par la captation carbone et par la compensation carbone, qui sont deux mécanismes que je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant, mais qui permettent en fait à ces industries-là et à ces banques de continuer à exploiter, polluer, détruire, sans, euh, sans avoir à changer quelconque de leurs agissements parce que en fait, euh, la captation carbone, c'est une, une sorte de technologie qui permet en fait de continuer à polluer, mais de capter le CO2. Et, euh, et c'est encore des solutions qui ne sont pas prouvées au niveau de l'efficacité et qui ne permettent pas une décroissance qui est nécessaire. Euh, mais par contre, j'ai envie de, de, de vous amener du positif quand même, parce qu'on on fait face à des gros enjeux, des, des enjeux qui sont effrayants, mais il y a du changement qui est en train de, de se mettre en place. Euh, Landry, juste avant moi, le mentionnait quand même, au niveau français, nous ici, au niveau des banques, euh, en avril dernier, on avait Société Générale, BNP Paribas, Agri Crédit Agricole, donc quand même euh, les trois plus gros, qui ont décidé, qui renonçaient en fait, de financer le méga-projet ICOP, euh, e qui passe à travers l'Ouganda et la Tanzanie. Et au total, comme Landry le mentionnait, bah, c'est quand même 12 banques qui, grâce à la pression populaire qu'elles viennent en fait, du terrain, qu'elles viennent en fait, de l'international, de partout sur une campagne qui, qui dure depuis plus de deux ans. Euh, c'est vraiment grâce à cette pression-là populaire que des institutions se disent ce n'est plus acceptable de soutenir, d'encourager, de permettre ce genre de projet-là, tant au niveau environnemental, droits humains, euh, au niveau politique, démocratique. Donc vraiment, en fait, c'est des, des victoires qui, qui sont majeures et ça, c'est l'exemple d'ICOP, e mais il y en a vraiment des multiples autres qu'on peut vous partager. C'est quand même un chiffre que je tiens à vous mentionner au niveau de, du ciblage de la finance. Donc, le mouvement des investissements. Des investissements, c'est de la pression pour euh, amener les institutions à cesser de financer les énergies fossiles. En fait, au cours des dix dernières années de l'existence de ce mouvement-là, en fait, grâce en très grande partie aux pressions de la société civile, euh, puis il y a des groupes, en fait, des fois, c'était des groupes d'étudiants qui mettaient pression sur leur université. Ça prend vraiment pas euh, des experts pour amener du changement. En fait, on a quand même plus de 1500 institutions euh, et investisseurs, donc c'est à tous les niveaux, hein, que ce soit en fait euh, des banques, des assureurs, euh, des, des institutions religieuses, euh, des écoles, vraiment c'est varié le type d'institution qui ont dit en fait non, on met un stop aux énergies fossiles, donc vraiment on se retire, on se retire pour de bon, et ça, ça équivaut à près de 40 milliards d'actifs qui ont été retirés des énergies fossiles, c'est quand même un montant qui est vraiment considérable, et on voit dans les discussions qui qui ont lieu derrière les portes, les portes closes des institutions financières, qui ressentent la pression du public, ils ressentent le, le, les pressions qui sont faites aussi pour défaire leur greenwashing et leur image et permettre, en fait, ce statu quo-là, on voit que ça passe de moins en moins, ça les déstabilise, et qu'ils sont en train de réfléchir aussi au fait que, ben, en fait, les actifs dans les énergies fossiles, c'est non seulement non éthique et morale, ça, ils savent déjà, hein, mais en fait, c'est de moins en moins rentable aussi que les énergies euh, renouvelables. Donc, on voit vraiment qu'au niveau des « stranded assets », comme on dit en, en anglais, c'est de moins en moins… Maintenant, on est dans la, la pente décroissante au niveau de la rentabilité et ça va continuer à, à, à s'accélérer. Donc, l'argent qui est investi dans les énergies fossiles va être de moins en moins rentable, même économiquement, pour ces banques-là qui parlent presque uniquement euh, le langage de l'argent ou le langage de, de leur euh, image euh, de marque. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie d'amener comme message aujourd'hui, ben, ça fait tellement plaisir d'être avec vous, puis de voir aussi qu'on est durant une semaine d'action de collapse total avec 33, 32 actions qui ont lieu à travers 25 villes, 12 pays. C'est vraiment cette force-là. Du front commun. Donc, du front commun au niveau des acteurs, des actrices, des citoyens, des ONG, des gens de la société civile qui se disent ben, en fait non, on doit faire front commun ensemble, c'est comme ça qu'on est fort. Et des coalitions aussi qui sont mixtes sur différentes thématiques, des coalitions qui viennent des pays dits du Nord, du Sud. Vraiment, c'est quand on fait front commun qu'on réussit à avoir les plus grandes victoires, les plus grands euh, avancées. Euh, et j'ai envie de, de finir en, mon intervention en disant qu'en fait, moi, je pense sincèrement que, que, que l'espoir, elle est dans l'action qui est portée par la société civile vraiment euh, partout à travers le monde en ce moment euh, et c'est vraiment grâce aux mouvements sociaux que tout grand changement de société s'est fait euh, donc j'ai envie de vous encourager euh, à continuer à passer à l'action avec nous à encourager d'autres gens à, à le faire avant qu'on vous présente dans quelques minutes les, euh, les moyens d'action qu'on vous propose euh, et je vous laisse en fait sur une citation de de Che Guevara, que je trouve très belle, hein, qui dit, les murs les plus puissants tombent par leurs fissures. Et puis des fissures, ben, en fait, il y en a un peu partout qui sont en train de se, de, de se développer et d'apparaître. Et j'ai envie de dire, continuons à être des milliards de fissures et euh, on va arriver à changer, euh, à changer ce système. Donc, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. <rire> Donc voilà, merci tout le monde. Euh, on vient de terminer nos interventions. Et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses ce soir au sujet de Total et de la nécessité d'agir collectivement pour faire cesser ces abus dans le monde et particulièrement dans les pays dits du Sud où l'entreprise opère. Euh, je vous laisse écrire, il y en a déjà eu pas mal, si vous voulez en rajouter d'autres, des questions dans le chat. Et comme la première session, on va en choisir quelques-unes et on va les commencer. On aura peut-être même le privilège d'avoir une session un peu plus longue, donc plus de questions pour celle-ci. Je vais commencer avec la question de Jacques qui demande « Qu'est-ce que Total a promis de donner à l'Ouganda comme compensation ?» Et je pense que cette question s'adresse à Landry. Alors, qu'est-ce que Total a promis à l'Ouganda Je dirais que l'État ougandais, à travers son entreprise, c'est un des, je dirais, shareholders. Un des... Euh, non, mais je pas en français. Donc, il y a quatre, je dirais actionnaire majoritaire de ce projet, il y a évidemment un total qui, a, qui détient 62% des actions. Il y a le Sinoc, la compagnie chinoise, à 8%. L'État, la compagnie nationale ougandaise du de, de pétrole et de Tanzanie, respectivement 15%. Donc, je dirais que ces 15 de revenus projetés de ce projet reviendront à l'État ougandais. une chose intéressante que j'aimerais partager avec vous, c'est que d'après les débats parlementaires qui sont en cours par rapport à ce projet, il a été décidé, par exemple, qu'un quart de ces revenus servira au service de la dette, donc rembourser la dette ougandaise voilà, que le pays a contacté. Et un autre quart servira... Uh, je dirais, uh, ira à l'armée ougandaise. Donc uh, l'achat de nouveaux équipements, probablement de la France ou d'autres pays. Et vous comprenez déjà que la, la, la, la part, je dirais, qui, même s'il serait uh, bénéfique, qui reviendrait uh, à l'État ou aux populations, aux citoyens ordinaires pour les infrastructures ou les services sociaux ou les autres projets à caractère social, c'est une euh, part extrêmement réduite, donc ce sont les 50% qui restent. Et euh, on ne sait même pas sûr si les, les 50 seront, disons, affectés vers les, euh, euh, les services ou les projets prioritaires. Donc ça, ça comprend aussi que tout simplement, c'est un projet euh, dont une partie des ressources reviendront vers la, la, la, la, la, les pays dit du Nord, service de la dette, donc, donc rembourser la dette, acheter de nouveaux équipements, et c'est quelque chose qui nous profitera en aucun cas euh, aux populations, comme c'est projeté. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. On peut continuer avec une question qui avait été posée en première session par Charles, qui demande s'il y a la possibilité d'alerter la représentation nationale pour qu'une commission parlementaire, par exemple, puisse enquêter sur ces rapports militaires et intérêts pétroliers. Et là, la question est ouverte à tous nos intervenants. Et je peux la répéter aussi. Euh, je peux me lancer rapidement euh, sur base de, de, de discussions, justement, qu'on avait fait avec certains d'entre vous euh, il y a un mois, lorsque nous avons lancé cette campagne. Il y avait, je crois, un intérêt ou une certaine... Euh, certains euh, politiques français s'étaient engagés à euh, saisir ou mettre en place, je crois, un comité euh, d'enquête parlementaire pour plancher effectivement, pour, sur, ces, sur ces rapports et les détailler, évidemment, questionner euh, les membres du gouvernement, les autres autorités euh, par rapport à, à ces pratiques de jugement. Parce que ça avait fait euh, beaucoup de bruit et ça avait, ça avait suscité à, un tel intérêt à un pour que ça, les, les, les élus puissent se pencher davantage sur ça. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, si quelqu'un a une meilleure information par rapport à ça. Mais alors, suite à notre rapport, nous, sur, sur les Yémen et la militarisation… Euh... Euh, on, on a eu effectivement un certain nombre d'interpellations venant de députés hein, à l'Assemblée nationale, euh, notamment Clémentine Autain euh, et d'autres, euh, mais ça s'est quand même un peu arrêté euh, au milieu du quai. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, euh, à un moment donné... Euh, à un moment donné, il y a des questions qui ont été posées. Le gouvernement a voté en touche et n'a pas du tout voulu éclaircir le rôle de, de Total au Yémen et sa propre responsabilité. Euh, et, et surtout, on, on sentait effectivement, euh, à un moment donné aussi, euh, euh, qu'il euh, ne souhaitait pas euh, auditionner le, le PDG de Total. Euh, mais, mais, mais ça, en fait... Euh, pourquoi, pourquoi on arrive à ce type de blocage C'est que le travail d'interpellation n'est pas, pas assez important, il n'y a, a pas assez de pression de la part de la société civile pour justement arriver à, à maintenir des campagnes dans le temps et à faire que la pression monte et que le pouvoir politique se sente obligé de, de trouver des réponses et, de, et que les députés eux-mêmes, à un moment donné, euh, ben, ceux, euh, euh, puissent euh, à un moment donné être suffisamment être secoués et euh, soient obligés aussi de maintenir leur mobilisation dans le temps parce qu'on sait que ce n'est pas, euh, pas en, en, en deux trois jours qu'on va euh, inverser cette dynamique de la militarisation ni même remettre en cause euh, c est, c est la, la question de notre dépendance énergétique donc, faut pas, euh, voilà, Je crois qu'il qu y, y a un travail collectif à mener euh, voilà, en, entre nos organisations, mais aussi euh, au niveau militant. Hein, je pense que d'ailleurs, euh, ceux qui suivent ce webinaire peuvent aussi prendre contact avec l'Observatoire des armements si vous, avez aussi, euh, euh, des, si vous souhaitez travailler sur cette question de la militarisation et du, du rôle de la France. On, on est là, à Lyon, hein, même si vous habitez un peu en dehors de Lyon. On peut aussi être un centre de ressources et vous pouvez aussi investir par le biais de l'Observatoire. Donc, je pense que c'est un travail à long terme à mener aussi là-dessus. On peut y arriver que collectivement, mais il faut arriver à maintenir cette pression dans le temps. Et cette pression n'est pas assez importante encore aujourd'hui pour inverser le cours des choses. Merci beaucoup. Euh, on peut aller sur la question de Christophe, euh, qui dit qu'on parle souvent des intérêts de la France, alors qu'il s'agit en réalité des intérêts de Total qui instrumentalisent notre diplomatie. Comment pouvons-nous arriver à changer cette vision dans l'opinion publique D'ailleurs, merci beaucoup pour cette question, parce qu'elle est totalement pertinente avec le sujet que nous abordons aujourd'hui. Ben oui, oui, et non. Moi je, je, je serais tenté de répondre parce que je pense qu'on en fait Total exploite, exploite le, le, le gaz mais, et les hydrocarbures, mais enfin, je veux dire, on est, on est tous dépendants en fait, de, de l'hydrocarbure qui procure en fait et notre mode de vie actuel qui est bien supérieur à celui des, des Mozambicains. Ce n'est pas les Mozambicains ou. Euh, ou les yéménites qui profitent euh, qui vont prof... ou qui vont profiter du, du gaz et de ses ressources et de ses bénéfices euh, là-bas donc euh, je pense qu'il y, y, y, y a une contradiction en fait euh, on est placé devant un petit peu euh, une, une contradiction et c'est pour ça qu'il euh, il me semble que c'est important d'interroger pas uniquement le rôle de la multinationale mais aussi le rôle de notre propre gouvernement hein, qui justement va passer par la puissance publique pour, pour aussi défendre nos intérêts, enfin notre intérêt collectif, euh, en, en tout cas de court terme, contre les intérêts des Mozambicains, euh, des Yéménites. Et si on veut s'engager dans la voie justement euh, euh, bah de, de, de, de, de, de la décroissance, d'essayer de, de consommer moins, etc., et eh ben, eh il faudra effectivement à la fois questionner euh, effectivement l'énergétique, placer, euh, euh, remettre en cause cette course aux hydrocarbures, mais aussi à un moment donné aussi se battre contre l'emprise du militaire, c'est-à-dire le fait que par exemple on est le troisième producteur d'armes dans le monde, que notre armée, que qu'on va mettre encore en chantier de 20 nouveaux pétrouilleurs, euh, maritimes, euh, 20 nouveaux bateaux dans les prochaines années, alors qu'il y a cette course pour l'exploitation du gaz offshore, donc c'est sans doute lié. Donc voilà, en arrivant justement, là encore, à, à associer les causes. Et je voudrais peut-être juste compléter, Tony, aussi en disant que euh... Je pense que c'est notre devoir aussi en tant que citoyen et citoyen, citoyenne de mettre de la pression sur nos gouvernements. Ils sont censés, hein, je dis censés être élus et nous représenter, mais au final, on, on voit que ce n'est pas du tout ça qui est en train de se faire. Et je pense qu'il y a différentes manières que ça, ça peut se faire. Hein. Par exemple, là, on va vous en parler juste après sur la commission parlementaire qui est, qui est poussée par des députés progressistes que nous, on peut pousser à ce que ça, ça se mette en place. Donc, je pense qu'il faut qu'on les tienne redevables à, à leurs engagements et à ce qu'ils nous doivent en tant que société, et la vision qu'on en défend, tant dans les espaces politiques, dans les espaces médiatiques, dans les réseaux sociaux, au niveau de l'opinion publique, dans les élections, à plein de niveaux. Je pense qu'il y a plusieurs moyens qu'on qu a la société civile pour euh, qu'ils sentent, autant les ministères que les gouvernements, qu'en fait, ils n'ont pas carte blanche ils n'ont pas carte blanche, et on va leur mettre des bâtons dans les roues, et en fait, ils sont redevables, au, surtout les gouvernements sont redevables en fait à, à la population, et, euh, et c'est aussi des fois le défi de se dire ben, en fait, on ne perce pas tout le temps facilement dans les médias, mais il y a des rapports détaillés qui sont faits en fait par plusieurs ONG qui montrent en fait la complicité de l'État français dans les agirs de multinationales à l'étranger, et la complicité des institutions financières, c'est vraiment un triangle, hein euh, et puis en fait, c'est aussi nous, on a notre rôle aussi d'être des médias et d'être des portes, des porte-voix en fait à euh, nos nos concitoyens, concitoyennes, pour être sûr qu'il y ait plus de gens encore que nous qui se sentent euh, enragés et qui se disent c'est pas possible. Maintenant, il faut que ça change et je vais me, me lever de mon sofa et passer à l'action avec mes moyens, de plein de manières différentes. Il y a plein de manières qui sont légitimes de passer à l'action, euh, euh, que ça soit en fait. Euh, par des appels téléphoniques, des interpellations, des désobéissances civiles, différents moyens qu'on peut le faire. Je pense que tout le monde peut y trouver sa place. Euh, mais vraiment, je pense qu'on est, est à un point tournant et, euh, et faut faut il faut qu'ils puissent sentir qu'on a différents leviers pour mettre un stop à, à l'impunité, en fait. Et si je peux ajouter juste un petit, petit mot là, euh, je dois dire que, enfin, aussi, aussi puissant que euh, l'entreprise... Euh, soit, soit telle, je dois dire qu'elle a besoin de quoi Elle a besoin de sous, elle a besoin d'argent, elle a besoin de personnes, et surtout de, de protéger sa réputation. Et c'est là où nous pouvons intervenir nous, en tant que citoyens concernés de, de, de, la, de la planète. Hein. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous démontrer, euh, nous pouvons démontrer notre pouvoir de faire tomber cette multinationale. nationale. Et la façon de le faire, c'est de partager la vérité, exposer ces vérités, exposer ce qui se passe sur le terrain, exposer ce qui se fait au Yémen, à Mozambique, en Ouganda, en Antarctique, etc. C'est également de proposer des actions créatives. Ça peut passer par le boycott de ces stations-services, ça peut passer par l'interpellation des élus. Là, nous savons que les autorités sont impliquées dans des affaires louches, etc. Mais également, c'est de tout simplement bâtir cette vague de solidarité globale, planétaire, mondiale, pour arriver à faire tomber cette multinationale qui, qui, qui fait des ravages partout les places. Donc, euh, collectivement, euh, nous pouvons également mettre la pression sur les banques et sur les assureurs euh, qui financent euh, une multinationale comme totale. Donc, s'assurer que, comme j'ai dit tantôt, euh, les, les, tout, tout, tout, toutes les institutions financières se retirent, se retirent ayant maintenant pris connaissance euh, de, ce que, euh, de ce que sert leur le argent lorsqu'il est euh, transférer à une mutilation totale. Donc, il y a une panoplie d'actions qui peuvent être entreprises par des citoyens, tantôt individuellement ou collectivement, ou comme des organisations qui travaillent sur ces thématiques pour, je dirais, faire plier la mutilation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. On va pouvoir continuer sur d'autres questions, si ça vous va aussi. Françoise nous demandait quelle est la position de l'ONU. Peut-elle agir Je peux peut-être me lancer euh, si vous voulez compléter après ça. Un peu le souci avec l'ONU, c'est euh, l'enjeu qu'en fait l'ONU a pas des mandats qui sont nécessairement contraignants. Je pense que l'ONU peut servir en fait de, de tribunal international. C'est des leviers qui sont super intéressants pour les populations au niveau de violations. Euh, peut servir à pousser en fait des procès au niveau des commissions, interna commissions internationales des droits de l'homme ou des trucs euh, comme ça. Euh, mais ce qu'on voit au niveau des blocages au niveau international à l'heure actuelle, c'est que euh, il y a des discussions qui se font au niveau des États membres de, de l'ONU, mais l'ONU n'a pas le pouvoir et le mandat d'être contraignant. Euh, c'est quelque chose qui a été créé à, sa, à son fondement et c'est vraiment très limitant. Donc, d'où l'importance de... C'est un levier qui est, qui est intéressant, mais je pense qu'un des leviers vraiment euh, importants pour nous, c'est de mettre de la pression au niveau de, de nos gouvernements, de nos institutions démocratiques, de nos représentants politiques, des institutions financières et puis des multinationales directement. Euh, parce que c'est un peu, en tout cas, selon mon analyse, hein, c'est limité, malheureusement, le pouvoir que, que l'ONU peut avoir euh, au niveau de contraindre euh, les acteurs et, et les États à agir. Oui, si je peux ajouter un mot là, rapidement, euh, c'est que. Ah, euh, je... le... Pardon. Euh, si je peux compléter. Ah, Peut-être. Est-ce euh... que je voudrais le demander à oh, si oh, Absolument. Si allez-y, ce... allez allez-y, allez-y. Oui, allez parce que moi, je suis un peu ça, alors. Ah. Et moi, je vous dis que nous, on a fait des lettres, on a appelé à la ONU, à la DRH, à toutes les institutions qu'on connaît, et jamais on n'a trouvé personne. En Argentine, en vaca muerta, et à côté de vaca muerta, on a un couple 20 enfants qui sont décédés pour la faim. Ils sont décédés de faim. Ils n'avaient rien à manger. Et nous, quand on essayait d'apporter de, de la nourriture, la police de la frontière ne la laissait pas passer. Alors. Nous on a fait appel, mais nous, comme on n'est pas connu dans le monde, la Nation Mapuche n'est pas connue dans le monde, on n'existe pas. Parce que le gouvernement chilien a fait, et même le gouvernement chilien, l'Argentin ne connaît pas la Nation Mapuche. En Argentan, a était connu dans la Constitution, mais même moi comme ça, et tous les gens. Nous, tout le temps, on est en train de faire des lettres, tout le temps, est en train de faire des appels, de faire des choses pour ça qu'il y en a beaucoup de la mienne euh, décédée. Moi, j'étais persécutée tout le temps que j'habitais au Chili. Mais ici, que, maintenant, que vous êtes ici de l'Europe, on peut faire quelque chose de drastique. Je connais ma nation. Parce que si vous ne, même vous ne connaissez pas, c'est mon drapeau. Vous ne connaissez pas ce drapeau. Et c'est pour ça que je fais la paix, parce que la ONU, pour moi, c'est des institutions qui sont à côté de le gouvernement, à côté de l'argent, jamais pour les personnes. Alors si on va faire quelque chose, il faut faire quelque chose drastique dans l'endroit de la ONU. Je crois que c'est comme qu ça, parce que sinon jamais on va faire rien. Mais rien. Merci beaucoup, Traenko. Landry, tu peux reprendre aussi si tu voulais. Je voulais juste ajouter que euh, saisir l'ONU euh, peut être limité. Hein? Dans le cas de, de l'ICOP, ce qui a été fait euh, jusqu'à présent, c'est que le... Euh, quelques rapporteurs des droits humains ont été ont été saisis euh, une fois qu'on a pu documenter l'impact euh, sur les populations. Euh, Jusqu'à présent, ils ont rédigé une correspondance qu'ils ont envoyée aux deux au, au, au gouvernements et, et, et également à, à l'entreprise, aux yeux d'entreprise Total et snook impliquées dans le projet, mais sans sans effet, je dirais. Euh, ce qui me porte à croire que ce que euh, Isabelle a dit tout à l'heure, euh, c'est vraiment l'impact de, des Nations Unies, c'est presque limité dans ce cas. Il faut agir là où ça peut avoir un effet, effet palpable. Ce sont les financiers, ce sont les, euh, les assureurs, et les autres qui, une fois qu'ils se désengagent, l'entreprise n'a pas d'autre choix, je dirais. Landry, justement, on a une dernière question qui, en l'occurrence, s'adresse à toi. Euh, elle est un petit peu complexe mais intéressante Donc, euh, on peut prendre encore quelques minutes trois minutes pour répondre c'est euh, Martin qui demande quelle est la source quant à la, partition des, la répartition des revenus provenant d'ICOP e est-ce euh, que déjà c'est présent dans un document public aussi les 25% dont tu parlais les 25% qui vont au service de la dette sait-on si la France fait partie des créanciers euh, si ces 25% vont à l'armée ougandaise et sait-on si les entreprises françaises se placent déjà pour en profiter Je vais la reposter dans le chat. Et je viens de poster la réponse parce que je, vais, je, je me suis compte que je vais envoyer dans, dans le chat. Mais euh, la source, ce sont les débats parlementaires qui ont eu lieu cet été euh, au niveau du Parlement ougandais. Euh, donc c'est ça, la source, ce n'est pas encore public. Et je ne suis pas très sûr c'est ça, si ce sont les derniers chiffres qui ont été retenus. Euh, je, dois, je dois le préciser quand même. Et autre chose, c'est que la... Attends, je pense que je vais redire la deuxième partie des de questions. Alors, je n'ai pas vraiment de statistiques pour savoir quels sont les principaux créanciers de, de l'Ouganda, mais je crois bien que la France peut partie de ces créanciers et que aussi certaines entreprises françaises sont en train de se positionner pour justement à fournir les armes que, que l'État compte, compte acheter. Donc, c'est... Euh, C'est un peu à prendre au conditionnel pour le moment, le, rien n'est public pour le moment, hein, mais une fois qu'on en qu connaît davantage et qu'on a une source plus euh, fiable, plus crédible pour, pour le partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour euh, vos questions, vous tous et vous toutes. Et merci aux intervenants pour leurs réponses. Maintenant, on va euh, mettre en place des différents breakout rooms. Euh, donc euh, différentes petites salles dans lesquelles vous allez être répartis et on va prendre le temps de vous présenter quelques appels à l'action quelques moyens d'agir qu'on a réunis pour euh, l'événement qui reprend globalement ce qui vous a été présenté ou qui est en lien avec euh, et on pourra peut-être en dépendant du temps prendre le temps d'écouter les voix si vous en avez également à proposer donc euh, on va passer maintenant à la répartition